Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau roman de la sélection Roseau pour le prix Lire dans le 20 e Il s'appelle euh, Ghost de Jason Reynolds. Donc ça raconte l'histoire de Castle Crunchow euh, qui euh, est un garçon très en colère. Euh, il, euh, il lui est arrivé quelque chose d'horrible quand il était petit. Euh, un, un soir, sa maman l'a réveillé euh, et lui a dit qu'il euh, qu fallait qu'il sorte de chez lui, qu'il fallait courir très vite. Et en fait, il se rend compte que son papa, parce qu'il a, qu a trop bu, euh, euh, était, euh, était très énervé après sa maman. Et il va sortir une arme et leur tirer dessus. Et, euh, et Ghost euh, va courir plus vite qu'il n'a jamais couru. Euh, et, euh, et, donc, euh, et donc, il grandit avec son papa qui est en prison, euh, tout seul avec sa maman qui, euh, qui travaille dans une dans un hôpital qui est toujours très occupé. Euh, il, euh, il habite dans un quartier euh, pauvre, euh, avec, euh, avec d'autres gens qui sont aussi en colère que lui. Euh, et euh, il n'arrive euh, il pas vraiment à avoir euh, d'espoir dans sa vie. Et un jour, il va se retrouver dans, dans un parc et, euh, et il va voir des enfants courir, euh, faire de, de l'athlétisme. Et, euh, et, et il se dit « mais moi je, je peux tout à fait faire ça et je peux faire mieux qu'eux euh, ». Et donc il va, il va se mettre à côté de, du, du meilleur coureur de l'équipe euh, et il va courir et euh, être aussi rapide que lui. Et donc le coach va, va lui proposer de, de faire partie de l'équipe et à partir de, de ce moment-là, sa vie va, va changer. Ça ne va pas être facile pour lui parce qu'il n'a euh, il pas de, de tenue de, de sport, euh, il n'a pas de tennis, il y a toute une histoire avec ses baskets. Euh, mais, euh, mais voilà, il va rencontrer plein de gens qui vont euh, lui, lui donner des chances, même quand il... Euh, quand il va faire des bêtises, même quand il va être euh, violent ou répondre méchamment, euh, il, y a, il y aura toujours des gens comme son coach et, et comme sa mère qui vont, euh, qui vont le soutenir. Donc voilà, c'est un livre qui est plein d'espoir de, et plein de, de bonnes leçons sur la vie. Euh, comme tous les films sur le sport et les livres sur le sport, c'est toujours ces, ces grands messages. Et, euh, et donc j'ai beaucoup aimé, ai aimé l'écriture de Jason Reynolds euh, qui est un auteur qui n'a euh, euh, qui qui lu aucun livre jusqu'à ses 17 ans. Euh, parce qu'il trouvait que ça ne correspondait pas à, à sa vie à lui, euh, il ne voyait pas de, de personnages qui lui ressemblaient. Euh, et donc, il a décidé d'en écrire euh, pour, euh, pour les enfants. Et donc, euh, c'est toujours très, très bien écrit. Et voilà, je vous le conseille. J'espère qu'il vous plaira. Euh, et sinon, vous pouvez lire les autres livres de la sélection euh, dans les bibliothèques du 20e arrondissement. À bientôt